Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter euh, comment euh, utiliser un audio clip, comment pouvoir récupérer son avancement euh, et aussi pouvoir le déplacer grâce à un slider. Alors c'est une question euh, qui m'a été posée euh, très récemment parce qu'effectivement j'ai déjà, euh, si vous allez voir dans les playlists, il y a toute une partie audio de Unity que j'ai développée avec pas mal de petits tutos et euh, c'est vrai que ce cas de figure ne s'était jamais, euh, je ne l'avais jamais présenté, effectivement ça peut avoir un intérêt en tout cas. Donc je vous tout de suite comment on peut faire donc j'ai ici une sienne vierge euh, avec euh, que j'ai appelé tuto hein, qui oh, d'ailleurs je peux la supprimer parce que là on va le faire en live euh, et ici euh, j'ai ici donc un clip audio tout simple donc ce que je vais faire on va euh, insérer directement un nuit slider alors je vais le retrouver ici, voilà, Unity me met un canvas évidemment et me propose ici un slider qu'on peut voir qui n'est pas du tout centré. Donc je vais aller au niveau de son règle transform. je vais cliquer ici, je vais appuyer sur Alt pour le centrer le, le au centre de mon écran. Voilà et je vais en profiter pour l'agrandir un petit peu pour qu'on le voit bien et comme ça on verra un peu plus l'avancement. Donc l'idée maintenant c'est ici d'insérer un, un audio clip donc pour ça on va évidemment ajouter tout de suite une audio source à notre contrôle slider et on va créer un script qu'on va appeler demo qu'on va attribuer évidemment à notre slider de manière maintenant à pouvoir euh, ben coder ça. Alors, on va avoir besoin de récupérer l'audio source dans une variable. Ce sont des choses assez classiques, mais on va surtout avoir besoin euh, d'importer le namespace UI pour pouvoir euh, bah, utiliser le slider et autres. Donc, oh, pardon. Donc ici, on va commencer par importer l'UnityEngine.UI. Et au niveau des variables, on va devoir déclarer donc, une variable de type audio source qui va être qu'on va l'appeler as voilà on va pas s'embêter une autre variable alors as ça va pas pardon excusez-moi donc on va mettre euh, audio s pardon euh, et une autre variable qui va être de type euh, slider et on va l'appeler slider en minuscule comme ça ça va pas trop être compliqué pour le retrouver et on aura besoin d'une variable publique qui va être de type audio clip et qu'on va appeler euh, song pour pas prêter à confusion, donc ce sera la chanson. Donc qu'est-ce qu'on va faire au démarrage ici du script et bien, Tout simplement, on va déjà attribuer à audio S le composant audio source, donc on va dire que c'est égal à getComponentAudioSource. Ce serait d'ailleurs plus judicieux de le faire dans la méthode wake, mais euh, ici dans le cadre euh, du, du tuto, ce n'est pas très gênant. Et donc on va faire la même chose avec slider, on va le définir, on va dire que c'est égal à getComponent, et ici ça va être slider. Donc ça c'est fait, il n'y a pas de souci. Donc maintenant ce qu'on va faire au niveau du start directement, bah, on va dire à l'audio source de jouer notre audio clip, euh, sinon ça va être un problème. Donc là on met, on va faire, on va faire un espace audio s, euh, enfin avant de le lancer par un play, il faudra quand même le charger, parce que là j'ai mis une variable publique, j'aurais pu la glisser directement dans l'audio source, mais euh, on va d'abord maintenant dire que audio s clip est égal à quoi Et bah, ça va être ma chanson, donc song ici, ma variable plus haut euh, audio clip. Et maintenant on va pouvoir dire audio s.clip. Play. Voilà la méthode play de audio -S pour pouvoir lancer maintenant tout simplement euh, bah, notre chanson donc c'est parti on va tester ça on va au niveau ici du slider on va voir notre script et on peut voir ici que j'ai bien l'audio source donc je vais pas m'en occuper j'en ai pas vraiment besoin je la pilote avec mon, mon script je glisse ici ma chanson je lance le script et on regarde ce qui se passe on a bien la chanson qui joue, évidemment, mon slider n'a aucun effet et ne bouge pas. Donc maintenant, l'idée, c'est de, ré de récupérer un avancement ici avec ce slider. Pour ça, on va jouer ici tout simplement avec la value, la value du slider, comme vous pouvez le voir. Et ici, son mini et son max value. Donc en fait, le mini va rester à zéro, mais le max value, on va devoir le mettre en fait tout simplement à la longueur du média du clip audio et euh, value va récupérer en temps réel en fait tout simplement euh, le temps euh, qui est écoulé de, dans l'audio source donc c'est parti vous allez voir que c'est pas très compliqué à mettre en œuvre donc ce qu'on va faire on va commencer déjà ici par définir le slider donc point min value, on va le faire quand même, bien que ça a peu d'importance, on va dire que c'est égal à 0. Et son max value, comme je vous l'ai dit, va euh, contenir en fait, va être égal euh, à la longueur de la chanson qui, ça tombe bien, va être relancée avec Unity euh, en secondes. Donc pour ça, on va utiliser euh, le clip, donc on l'a appelé song point Et là, on récupère sa propriété Length. Et on peut voir que euh, une, euh, Visual Studio me dit que c'est le the length of the audio clip in second. Read only, donc en lecture seule. Donc ce qui est parfait, c'est exactement ce que j'ai besoin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Il faut que je récupère l'avancement. Bah, Ça va être simple. Je vais dire qu'au niveau du slider ici, je vais définir sa value dans le, la méthode update. Et je vais dire qu'elle est égale à quoi Bah, Tout simplement à mon audio source, donc audio s. Point. Et là, ça va être time, parce que audioS.time renvoie la playback position in seconde. Donc, euh, en fait, euh, la lecture, euh, la, la position de la lecture en seconde, pour pour faire simple. Donc, si on fait ça, déjà, on enregistre le script et on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ma, ma, mon slider avance avec la chanson Et on peut voir qu'il avance déjà. Donc, ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais aller au niveau de mon audio source pour le faire avancer un peu plus vite et pour pas avoir de problème avec les copyrights de YouTube on va augmenter pitch on peut voir que ça avance très bien il n'y a pas de souci voilà pas euh, 0 je vais le remettre à 1 voilà. et on peut voir que ça avance très bien maintenant l'idée c'est de pouvoir bouger ce slider parce que là je ne peux pas le bouger donc ce que je vais faire maintenant je vais utiliser ici on value change et je vais devoir créer une méthode publique qui va tout simplement euh, quand je déplace le slider ici, la petite, euh, le petit rond, eh ben je vais récupérer en fait euh, la position, la valeur du slider, parce que je vous rappelle que sa longueur, on l'a défini à la longueur du clip audio. Et donc de ce fait-là, on va simplement devoir récupérer, dire que l'audio la, le le, source doit lire à partir de telle position, c'est-à-dire la valeur du slider. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est parti, on va tout de suite au niveau euh, de Visual Studio, et là on va créer une méthode publique. Donc euh, public, pardon, devant, excusez-moi. Et on va l'appeler move position. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire On va simplement donc dire maintenant que euh, on va définir audio S, donc audio source. Point. Time. De la même manière, euh, ici on peut voir que audio.s.time qu'on a utilisé dans la méthode update, euh, si on voit au niveau de Visual Studio, il vous dit qu'il y a du get et du set. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer, c'est pas en lecture ça, on, on peut aussi attribuer. Donc ici on va dire que c'est égal à quoi bah Ça va être simplement égal à slider.value. Et ça tout simplement va nous permettre maintenant de déplacer le slider et de lire en fait la, le, le, le média audio. Ah oui, alors excusez-moi, grosse erreur, évidemment, pour que ça fonctionne, il faudrait peut-être que j'attribue ici ma méthode publique, excusez-moi. Donc ici, on va au niveau du slider, on value change ici, on va mettre un petit plus et on doit attribuer l'objet euh, sur lequel euh, notre script et surtout la méthode publique euh, est disponible. Donc ici on va prendre le slider, c'est lui-même en fait tout simplement. Et ici à droite on peut voir qu'on a bien notre script démo qui apparaît. Et on aura normalement move position qui est ici. Voilà. Et maintenant ça devrait fonctionner, je devrais pouvoir déplacer mon slider. Voilà. Donc vous pouvez voir que maintenant je peux le déplacer sans aucun souci, ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Alors on peut s'amuser à faire pas mal d'autres choses. Vous aurez compris que vous pourrez mettre des boutons play, pause, fast forward, on pourrait aller faire aller avancer le pitch, enfin tout ce que vous voulez. Ce serait maintenant relativement simple à faire. Euh, ce qui peut être sympa aussi et qui ne va pas prendre beaucoup de temps, donc je vais vous le montrer, c'est de mettre un petit peu ici l'avancement. Donc je vais prendre ici euh, du texte blanc pour que ça ressort bien. On ne va pas s'embêter avec l'esthétique, on va le centrer. Hop, on va le descendre là euh, et on va supprimer surtout le texte, voilà. Et ici au niveau euh, du script, on va donc récupérer ici bon, alors plutôt que de récupérer la variable start, on va créer ici une variable publique de type texte et on va appeler euh, on va l'appeler txttps pour le temps. Voilà, on va pas s'embêter. Euh, et donc ce qu'on va faire ici au niveau de l'update maintenant on va afficher, on va demander à Unity d'afficher dans txt tps, donc .text est égal à quoi ben, on va mettre le, la position en cours de lecture donc ça va être audio euh, s.time on va concaténer ça par exemple avec un slash et on va concaténer ça avec la longueur totale de la chanson qui est en fait ici le clip donc son.length. Alors on va faire ça mais vous allez voir que va se poser un petit problème au niveau du format mais c'est pas très grave ça nous renvoie des secondes mais euh, vous allez voir qu'on va avoir des chiffres un peu assez importants. Euh, alors hop encore une fois excusez-moi je retourne au niveau du texte j'ai déclaré ici euh, au niveau du slider une variable publique donc je vais euh, couper l'audio source ici j'ai plus besoin d'y toucher. Et ça attend ici mon champ texte pour pouvoir justement euh, faire une action dessus. C'est parti donc là on peut voir qu'on a voilà, on peut voir que ça a 239 secondes, Je suis à 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, ça avance et je peux avancer comme ça. Bon, on va figer euh, ce texte ici euh, tout simplement à un chiffre, un sans virgule par exemple, donc pour ça, une solution, il y en a plusieurs, on va passer ça en toString. string euh, et on va mettre ici entre parenthèses 0 il me semble, entre entre guillemets pardon 0 pour que ça affiche simplement l'entier et on va faire exactement la même chose ici avec le length bien qu'on ne devrait pas le faire à chaque update, c'est pas très optimisé, hein. logiquement, on ne devrait pas le faire à chaque update, mais en tout cas, ça a pour effet de fonctionner, voilà. Et donc maintenant, on a un petit avancement ici, et pour finir, pour faire quelque chose de très simple, je fais un CTRLD sur mon champ texte, je le remonte ici au-dessus des vides, je vais l'appeler euh, TXT, euh, nom de la chanson, nom du média, et évidemment, vous aurez compris que pour le nom du média, ça va être relativement simple. Donc ici, je vais rajouter une nouvelle variable que je vais appeler euh, txtNom. Voilà. J'ai oublié ici de mettre un T majuscule pour bien différencier. Alors, on va modifier ça tout de suite. Euh... Si euh, il veut, voilà, ici, tac, euh, et je crois que c'est tout, c'est la seule, voilà, j'ai utilisé que là. Donc, et donc au niveau, ici, de l'update, bah, on va faire pareil, on, alors c'est pareil, on ne devrait pas forcément le faire, là, c'est pas du tout optimisé, vous, vous doutez bien, mais je vais pouvoir récupérer ici euh, bah, le clip, donc qui va être song, excusez-moi, .texte égale song.name et maintenant, bah, j'ai le nom de la chanson qui s'affiche, l'avancement. Normalement, non, c'est toujours pas. J'ai déclaré une deuxième variable publique. Vous voyez, je vous l'aurais fait à chaque fois. Et d'ailleurs, ici, ayant ma... renommé ici euh, ma variable dans le script, ça attend les deux. Donc et ici, txt, non. Voilà. C'est parti, et maintenant, tout devrait fonctionner. On a bien le titre de la chanson qui est là. On a bien l'avancement. On a bien notre petit slider qui fonctionne. Et on peut aller plus loin dans la chanson sans aucun souci. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez voir que c'est relativement simple de gérer l'audio source. On pourrait ici en faire un vrai petit lecteur multimédia. Play, pause, avancer, fast forward. Évidemment, vous aurez compris qu'il suffit de modifier ensuite les propriétés de, de l'audio source, comme play, pause, le pitch pour avancer plus vite et revenir en lecture normale. Enfin voilà. Donc c'était une question qui m'était qui m'a été posée très récemment. Effectivement, allez voir mes, mes, ma playlist sur les euh, toute la partie audio d'Unity, j'en ai déjà fait pas mal, mais ça j'avais jamais abordé euh, bah, ce sujet là et euh, bah, cet exemple là qui est assez concret, donc qui est assez facile du coup à mettre en œuvre dans dans vos jeux, que ce soit en utilisant une slider ou autre, vous pouvez voir que c'est relativement simple, voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye